Si on sait tout ça sur l'ancien temps, c'est grâce au livre. C'est pas éternel mais presque quoi. Je suis difficile en lecture, je lis pas de tout, mais euh, je me considère comme une lectrice. Genre, je trouve pas le temps pour arriver à lire un livre. Malheureusement dans notre génération, c'est pas. Lire c'est pas quelque chose de naturel entre guillemets. Non, je lis pas beaucoup et j'aime lire que des choses qui sont vraiment vraies. Moi j'aime bien finir un livre quand je le commence. Avec les romans, j'ai beaucoup de mal à lire parce que j'aurai tout le temps envie de le finir, donc je vais pas dormir si je commence. Si je dois lire quelque chose, ça serait plutôt un magazine bah, Le livre, c'est spécial parce qu'on on arrive à, à imaginer des choses rien qu'en lisant et on l'a dans la main, quoi. c'est juste là. et. Quand je lis, euh, je suis dans un autre euh, univers que celui euh, hors des livres. Il y a un livre que j'aime beaucoup, il s'appelle euh, Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers. Comme les misérables, ça c'est mon livre favori. Ce qui m'a surpris, c'est comment euh, les écrivains pour écrire leur livre. Il y a plein de démarches, c'est pas si facile que ça et c'est fort ce qu'ils font. We'll mm -hmm.